Nous apercevons à l'écran le résumé de la section intitulée Notions. Ce résumé a été créé à l'aide de l'éditeur HTML Bootstrap produit par l'équipe du Récit. À noter, les activités ne sont plus affichées. Examinons comment créer ce résumé de section. Nous voyons en ce moment l'interface configurée avec le thème et le format de cours Récit V2. Il ne contient pas de résumé de section. Pour le créer, nous devons activer le mode édition. Ensuite, cliquez sur le menu de section et modifiez la section. Nous allons utiliser l'éditeur HTML Bootstrap pour créer le résumé. Les gabarits peuvent être gérés par les utilisateurs à l'aide de l'engrenage. La vitrine offre de nombreux gabarits en téléchargement. Examinons comment obtenir et utiliser un gabarit. Nous sélectionnons et nous importons. À l'aide d'un glisser déposé, on ajoute l'élément à l'intérieur de la zone centrale. Nous enregistrons la page. Nous modifions les propriétés de la section afin de masquer les activités dans le but d'épurer l'apparence. Pour résumer, l'éditeur Bootstrap HTML permet de créer simplement un contenu visuellement attrayant.